Coucou les filles, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de la pose américaine et donc j'avais réalisé cette pose il y a environ deux semaines comme vous voyez au niveau de la repousse, voilà ça a bien repoussé donc je vous avais dit que je referai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense Déjà la pose a tenu, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle, l'ongle a bien tenu Par contre ce que j'ai fait en dessous, j'ai rajouté un petit peu de gel Pour vraiment que ce soit assez, quand même assez solide parce que vous voyez que quand même la pose est très très fine Alors je n'avais pas raccourci mon ongle parce que sinon voilà, on ne verrait pas mon ongle en dessous Tout simplement parce que j'avais envie de le garder parce que voilà, je veux quand même garder une petite longueur naturelle comme vous pouvez le voir, j'ai une très grande repousse sur les autres ongles. Euh, ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc surtout, regardez bien la prochaine vidéo. Comme ça, je vais vous expliquer comment faire tenir une pose de vernis semi-permanent vraiment très très très longtemps. Et donc là, ça fait plus d'un mois que je l'ai et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de décollement. Donc je vous expliquerai comment faire ça dans la prochaine vidéo. En attendant, on parle de la pose américaine. Et donc, euh, je vais vous dire de suite ce que j'en pense. alors euh, quand j'ai quand je l'ai pratiqué donc dans la dernière vidéo comme vous avez pu le voir euh, je trouve que c'est une méthode qui est assez facile à utiliser donc ça peut être bien quand on débute euh, par contre euh, je pense que si je n'avais pas renforcé par en dessous euh, la capsule reste quand même très très flexible donc du coup euh, ça peut à mon avis euh, être dérangeant sur de telles longueurs après euh, je pense que si on fait une pause plus courte euh, ça peut être très sympa à utiliser, alors moi mon, mon ongle je l'ai utilisé vraiment absolument pour tout, c'est à dire que moi euh, j'ouvre des cartons, je j'ouvre des packs d'eau, je fais vraiment pas attention, je, je perce avec mon ongle, je coupe avec mon ongle, je fais tout comme un couteau en fait. Et donc euh, de ce côté-là, l'ongle a vraiment extrêmement bien tenu, par contre de l'autre côté, à ce niveau-là, j'ai un petit décollement, je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Quand j'appuie dessus, voilà, on voit qu'il se soulève un tout petit peu peut-être comme ça, ce sera peut-être plus flagrant. Donc ça, c'est apparu il y a environ, euh, peut-être 2-3 jours, mais j'ai vraiment, vraiment abusé, hein, en sachant que, voilà, j'ouvre des, des gros cartons avec des gros scotch euh, avec l'ongle, donc j'ai vraiment pas fait attention, et la longueur est quand même assez importante donc je pense que si j'avais pas fait ça, euh, la pose aurait pu très bien tenir. Euh, D'où est-ce que ça peut également venir ce décollement Peut-être que j'avais le pouce un peu plus placé de ce côté. Peut-être que ça a un peu moins bien catalysé de ce côté. Donc encore une fois, il faut vraiment quand vous rentrez le pouce dans la lampe, avoir bien le pouce bien droit et moi ce que je fais c'est que de temps en temps je le tourne un petit peu pour être sûr vraiment qu'il catalyse de tous les côtés j'aime bien le mettre même face aux ampoules et ensuite voilà bien tourner de temps en temps hein. alors si vous avez des problèmes de décollement ça peut venir de ça mais bien sûr on abordera tous les euh, bah, tout le sujet du décollement parce que je pense que c'est un sujet très intéressant et euh, un sujet qui concerne beaucoup euh, de personnes quand on commence. Ben, on a souvent des décollements, donc je vais vous expliquer pourquoi. Euh, là, euh, donc pour ma part, ce que j'en pense, c'est que c'est une technique pas mal. Euh, comme je vous l'ai dit, vaut mieux ren renforcer parce que sinon, ça risque d'être un peu fragile sur l'avant. Mais j'aime bien. Voilà, donc je pense que je vais, euh, je vais approfondir tout ça. Euh, je vais même peut-être faire une petite formation sur le sujet une fois que je serai au top euh, sur ça. Donc si vous voulez peut-être accéder à cette formation, je pense que je la proposerai pour vraiment pas grand chose du tout sur le site Yornels. Euh, donc vous avez le, le lien du site euh, dans, les, euh, dans les commentaires et dans la barre d'infos. Donc c'est www.yornels-international.com D'ailleurs dites-moi euh, dans les commentaires si vous aimeriez avoir peut-être une petite formation, euh, comme dit, hein, vraiment hyper accessible sur, euh, sur cette technique-là en particulier. Et là je vais vous montrer donc comment retirer tout ça. Donc la lime il vous faudra également le nettoyant donc main et matériel donc le nettoyant donc c'est pour c'est simplement un désinfectant hein. donc hop on se désinfecte toujours les mains c'est très important moi, bon, je les ai lavés juste avant hein, mais c'est quand même mieux de les redésinfecter bien sûr les limes sont désinfectées régulièrement aussi alors ça c'est des limes que je n'utilise que pour moi euh, mais pour cliente euh, voilà il faut à chaque fois bien les désinfecter donc euh, ce que je vais faire c'est que je vais limer entièrement la capsule euh, là je vais vous montrer par exemple si on a si on veut faire un remplissage moi je veux, veux l'enlever parce que voilà je veux revenir à, à mes ongles naturels mais si vous voulez faire par exemple qu'un remplissage il est possible de limer juste la couleur de limer la forme et ensuite donc de remettre une couche par dessus je vais pas faire tout le remplissage parce que c'est ce qu'on voit voilà dans, dans la formation et je vous le montre dans d'autres vidéos donc je vais vraiment le faire euh, de manière superficielle donc l'objectif ce sera d'enlever la couleur voilà donc on va limer jusqu'à la capsule et on va donc Juste enlever la couleur, donc il faudra juste que ça redevienne transparent tout simplement. Alors là je ne garde pas la capsule aussi pour une raison, c'est parce qu'elle se décolle. On ne recolle jamais une capsule qui se serait décollée tout simplement parce que sinon on aura des problèmes de... Alors, certains appellent infiltration, d'autres putréfaction. Je trouve que le deuxième terme est euh, vraiment adapté parce qu'en fait, c'est l'ongle qui pourrit. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir les ongles verts, <rire> si vous n'avez pas envie d'avoir des clientes qui sont vraiment mécontentes parce qu'elles ont les ongles douloureux et, euh, et donc des, euh, ben des putréfactions de l'ongle, et eh bien euh, surtout, surtout, surtout, ne posez jamais sur une capsule euh, qui n'adhère plus, et surtout, surtout, surtout, vous enlevez tout ce qui se décolle au niveau du gel également. Extrêmement important, hein, tout ça on l'apprend dans la formation. Euh, ça fait partie de la théorie, on le revoit en pratique. Pour moi, l'hygiène, la dermatologie, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'on qu y revient très, très souvent et que la partie, euh, justement, sur ce domaine-là est très développée. Bien sûr, on voit aussi toute la partie entreprise, tout, toutes ces parties-là. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, voilà, là, on voit un petit peu mieux le décollement. Encore une fois, je me rapproche un petit peu, je vais vous faire une mise au point. Voilà, on voit le décollement. Donc tout ça, tout ce qui est plus blanc, comparé au reste, il faut l'enlever donc moi de toute façon je veux tout enlever si vous voulez conserver, voilà, il faut limer un petit peu moins pour éviter que ça s'enlève se, entièrement moi j'avais déjà pas mal limé euh, ma, ma capsule dans un premier temps quand je l'avais posée euh, par dessus pour faire vraiment une belle jonction à ce niveau là pour que ce soit bien fin euh, donc ce qui explique aussi que elle, elle saute très rapidement donc si vous avez la, la capsule qui saute Autant tout refaire, j'ai envie de dire. Voilà, moi, j'aime pas faire du bricolage, donc je préfère faire les choses bien. Donc, prenez-vous le temps. Alors là, vous voyez, je pose euh, mon doigt sur cette partie-là, tout simplement, pour ne pas que ça continue à se décoller et pour ne pas que mon ongle se plie, en fait. Donc voilà, je le maintiens. Comme ça, ça me permet, en fait, de pouvoir limer le bout. Et que mon ongle ne se tord pas, dans tous les sens. Alors, si vous voulez gagner un petit peu de temps, il est, euh, oui, il est possible donc, de prendre la ponceuse, tout simplement. Et donc, on va l'allumer. Je vais augmenter un petit peu la puissance. Non, c'est l'autre. <rire> voilà. Et en fait, on va tout simplement, voilà, on avance doucement. Alors, si je suis dans le, dans le champ, c'est mieux. <rire> si je suis dans le cadre, voilà. Donc, on va vérifier. Oh, oui, mon angle est encore bien loin. Ça vous évite de tout limer et puis euh, comme ça, voilà, vous gagnez un petit peu de temps. D'ailleurs, on peut faire tout l'image, hein, la ponceuse. Moi, j'ai vraiment fait juste une partie parce que, euh, justement, j'aime bien vous montrer à la lime, pour celles qui ont un peu peur, justement, d'utiliser la ponceuse. Mais bien sûr, voilà, vous pouvez gagner beaucoup de temps aussi en utilisant la ponceuse. Donc évidemment, tout ça, on le voit aussi dans la formation. Alors, je vais refaire la mise au point. Voilà. Et là, vous voyez en fait que bah, tout simplement, ma capsule est partie. Donc là, il me reste encore un petit peu de gel donc sur l'ongle. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas entièrement l'enlever. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, tout simplement, ça va protéger mon ongle. Ce que je vais faire, c'est par contre l'affiner sur le bord. Voilà, pour, pour qu'en fait, ce soit bien fin. Et refaire un tout petit peu euh, donc mon bombé, c'est-à-dire qu'en fait, je vais je vais juste euh, affiner sur l'avant. Voilà. Donc, je garde un tout petit peu de gel. Voilà, je vais le ranger. J'enlève un petit peu la poussière et donc euh, on va fignoler à la lime. Moi, je finis toujours à la lime parce que je trouve que c'est nettement plus propre. Donc, on reprend un petit peu la mise en forme. J'enlève... Il reste un tout, tout petit peu de rouge sur le haut, voilà, je l'enlève. Et ensuite, donc, je vais passer un petit coup sur les côtés pour affiner. Et là, vous voyez vraiment, alors je vais encore passer un petit coup de bloc pour qu'on voit mieux. Le bloc c'est quoi C'est simplement un bloc carré pour l'histoire, pardon. Je viens de taper dans mon trépied. Voilà. Donc tout simplement, on va passer un petit coup par-dessus. et je vais passer un petit coup donc, de, avec mon cleaner et comme ça on va voir ce que ça donne alors simplement voilà là je repasse un petit peu dessus je regarde s'il y a du gel qui se décolle ou si c'est bon encore une fois on ne veut rien qui se décolle cette fois-ci donc on va prendre le cleaner avec un carré de cellulose pour faire des économies on peut hop, le séparer simplement en deux si on ne veut pas à chaque fois utiliser un carré, parce qu'au début, on en utilise beaucoup, beaucoup. Voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de l'ongle. j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. <rire> voilà, alors on peut voir que juste à ce niveau-là, il y a une toute petite... Euh, partie plus claire alors cette partie plus claire simplement un peu de gel de base qui se décolle donc qu'est ce qu'on fait tout simplement eh bien on va relimer cette partie là parce qu'en fait il faut jamais laisser une partie qui se décolle encore une fois je me répète beaucoup mais c'est très important donc on peut limer juste la partie qui se décolle et conserver le reste si on y arrive donc c'est ce qu'on va faire donc là vous voyez que je le fais vraiment très délicatement tout en douceur pour justement pas abîmer l'ongle naturel et pas avoir à enlever euh, ben, tout le gel de base. Ouais, faites surtout doucement, hein, ne limez pas euh, sans cesse au même endroit ou alors vraiment de manière très légère parce que sinon vous risquez vraiment de vous abîmer. Donc du coup voilà, là cette partie là a été retirée qui se décolle, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc là, en fait, quand on va remettre du gel, il faudra juste mettre une toute petite goutte en plus ici. Donc voilà, là vous voyez comment très rapidement j'ai pu faire le retrait de ma pose américaine vous voyez que mon ongle est tout à fait sain en dessous, que tout va bien donc euh, voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est une technique qui vous intéresse, si vous avez envie d'en voir plus sur cette technique et puis si vous voulez euh, donc justement ben, tester une formation mais dans un, dans un premier temps peut-être une formation gratuite, je vous offre une formation d'initiation sur plusieurs jours, je vous offre des conférences, vous retrouvez tout ça juste sous la vidéo et donc euh, du coup, ben, si après vous voulez donc me rejoindre dans une formation euh, professionnelle, eh bien on pourra discuter de votre projet ensemble pour prendre rendez-vous, ça se passe encore une fois toujours sur le site yournelles-international.com et euh, donc dans la partie formation vous avez toutes les infos sur les formations et vous avez en plus de ça euh, donc la partie appel euh, où vous pouvez réserver directement un appel avec moi dans mon agenda et donc on discutera de votre projet ensemble, euh, donc voilà je vous fais comme toujours un énorme bisou et souvenez-vous dans la prochaine vidéo on va parler des décollement donc je pense que ça va vous intéresser donc je vous dis à très très très vite pour les prochaines vidéos à bientôt